Salut, Eba, ben, ça va? Pourquoi tu n'utilises pas le sèche-linge? Bonjour, monsieur Carl Emmanuel Adjobi. Madame veut qu'on sèche les habits sous le soleil. Je peux faire quelque chose pour vous? Tu me vois encore? Je sais juste de, de garder la distance qu'il faut entre un patron et une employée. Mais tu n'es pas mon employée, Eba. Ben. Mais je nettoie la maison, je fais la vaisselle, je fais la lessive. Mais en plus, vos parents me payent pour ça. Mais pourquoi tu es aussi distante avec moi? Est-ce que M. Carl Emmanuel m'a demandé de faire quelque chose dans le cadre du travail que je n'ai pas fait Écoute, tu sais quoi J'ai compris, c'est bon, je vais même pas insisté. J'ai demandé à Cynthia de venir te parler, mais toi, en fait, la vérité, c'est que tu t'en fous de moi Fallait me le dire, c'est bon, j'ai compris. Monsieur Carl Emmanuel, à Joby, à quoi tu joues À quoi tu joues J'ai pas compris, qu'est-ce que t'as dit Mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé à ta copine Cynthia de venir me voir. Moi? Et me demander de garder mes distances vis-à-vis de toi. Jamais, parce que tu ne veux pas être tentée. Jamais. On couche ensemble. Comme si le fait que j'accepte de demander que de toi. Mais à quoi tu je joues? Je ne sais pas de quoi tu parles. À quoi tu mais joues? tu veux quoi en fait? Tu veux quoi en fait? Arrête! Je peux en placer une, photo. Si tu... Ma vie n'est pas un jeu! Je peux en placer une! Ma vie n'est pas un mais jeu! Écoute-moi, écoute moi! Écoute -moi, moi. Eh bah. Ben, écoute, jamais je ne te manquerai de respect, Iva. Tu m'écoutes? Eh